Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir incha'Allah la leçon de la grammaire pour la cinquième année d'enseignement primaire, la leçon de l'adverbe. Bien sûr, nous travaillons par le livre de l'élève pour communiquer en français. Prenez les silos. Donc, euh, notre leçon d'aujourd'hui, c'est euh, une leçon de la grammaire, euh, intitulée l'adverbe. Bien sûr, on travaille... On travaille sur l'unité euh, 5, l'environnement, et avec euh, le niveau de la cinquième année d'enseignement primaire dans la, semaine, la troisième semaine, nous utilisons, nous utilisons le livre de l'élève pour communiquer en français sur la page 160. Suivez bien. Nous commençons par l'observation et la découverte de ces phrases. On va les lire, on a deux phrases. La première phrase, « La mer est bleue quand le ciel est bleu. » La mer est bleue quand le ciel est bleu. La deuxième phrase, « Les vagues s'approchent rapidement du rivage et se brisent partout sur les rochers. »« Les vagues s'approchent rapidement du rivage et se brisent partout sur les rochers. » On a des questions et on va essayer de répondre à ces questions. La première question, qu'est-ce qu'il dit La première question, qu'est-ce qu'il dit Quand la mer est bleue Bien sûr, on va trouver la réponse, la bonne réponse, dans la première phrase. La mer est bleue quand le ciel est bleu. Donc la réponse est quand le ciel est bleu. Et on va souligner quand. La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit Comment les vagues s'approchent-elles du rivage Comment les vagues s'approchent-elles du rivage Bien sûr, on a la réponse dans la deuxième phrase. Les vagues s'approchent rapidement du rivage. Les vagues s'approchent rapidement du rivage. La bonne réponse, c'est rapidement. La troisième question, qu'est-ce qu'il dit Où les vagues brisent elles ou les vagues se brisent-elles C'est dans la même phrase, on a la réponse, c'est-à-dire la deuxième phrase. Les vagues s'approchent rapidement du rivage et se brisent partout sur les rochers. Ils se brisent partout. Donc la bonne réponse est partout. On finit, on va finir par la quatrième question. Qu'est-ce qu'il dit la quatrième question Comment appelle les mots suivants, c'est-à-dire les réponses qu'on a trouvées, Quand rapidement, partout. On les appelle des adverbes. On les appelle des adverbes. Donc, notre leçon d'aujourd'hui est à propos des adverbes. Je manipule et je réfléchis. Je complète par l'adverbe qui convient. Bien, toujours, rapidement. Bien sûr, on a trois phrases à compléter par les adverbes que vous avez. On a, on va lire ces trois phrases. Bien, on a deux phrases. Le maître nageur surveille les baigneurs. Le maître nageur surveille les baigneurs. Les baigneurs qui nagent S'éloigne. On a ici deux réponses, donc il faut chercher trois réponses dans deux phrases seulement. Donc la bonne réponse le maître nageur surveille toujours les baigneurs. Le maître nageur, le maître nageur surveille toujours les baigneurs. Les baigneurs qui nagent, hum, les baigneurs qui nagent bien s'éloignent rapidement. Les baigneurs qui nagent bien s'éloignent rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ou bien avant, je retiens, on va recopier les, les adverbes qui se trouvent dans ces deux phrases. La première phrase, je vais souvent à la plage. La deuxième phrase, il court rapidement. Donc, comme vous voyez, « je vais souvent », donc l'adverbe qu'on cherche c'est « souvent ». Et donc la deuxième phrase, ici il y a un adverbe de temps, et ici il y a le, la suffixe « mot », donc c'est un adverbe de manière, rapidement c'est un adverbe de manière. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir Je retiens. L'adverbe est un mot qui modifie le sens du verbe. L'adverbe est un mot qui modifie le sens du verbe. Il y a des adverbes de temps comme « quand »,« toujours »,« avant »,« après ». Ce sont des adverbes du temps. Il y a aussi des adverbes de lieu, comme ici, partout, sous, derrière, en face, etc. Il y a aussi des adverbes de manière, rapidement, doucement, autom automatiquement, lentement. Ce sont des verbes, ou bien des adverbes de manière. On a un exercice d'entrée-mot. Qu'est-ce qu'il dit? cet exercice, je souligne les adverbes dans les phrases suivantes. Je souligne les adverbes dans les phrases suivantes. On a trois phrases et on va chercher les adverbes dans ces trois phrases et on va les souligner. Ce garçon pose toujours des questions. Ce garçon pose toujours des questions. Bien sûr, l'adverbe qu'on cherche, très bien, c'est toujours, toujours. Ses parents lui répondent gentiment. Ses parents lui répondent gentiment. Réfléchissez bien. Oui, la bonne réponse est l'adverbe gentiment. C'est un adverbe, de quoi C'est un adverbe de manière. Par contre, toujours, c'est un adverbe du temps. La troisième phrase, qu'est-ce qu'il dit ?« Ses sœurs le suivent partout. »« Ses sœurs le suivent partout. » Donc, on a un adverbe de lieu, qu'on a déjà vu partout. Très bien, c'est « partout ». Et on va finir par un exercice d'évaluation. On va finir par un exercice d'évaluation. Qu'est-ce que vous devez faire Bien sûr, on va lire la consigne. On va lire la consigne. Je construis des phrases avec les adverbes suivants. Toujours... Euh, vous pouvez chercher d'autres phrases, mais j'ai euh, écrit un exemple ici. Mohamed est toujours présent dans la classe. Mohamed est toujours présent dans, dans la classe. Vous, vous devez chercher les autres phrases. Le deuxième adverbe, c'est « lentement ». Je vous donne un exemple d'une phrase. Ces gens parlent lentement. Ces gens parlent lentement. Et vous pouvez chercher d'autres phrases. Rapidement. Rapidement, c'est un adverbe de manière. Donc, je vous donne cet exemple. Le chauffeur conduit sa voiture rapidement. Le chauffeur conduit sa, voici, sa voiture rapidement. Et voilà, on a fini notre leçon. Et n'oubliez pas de prendre le cahier et de noter ce qu'on a fait. Et merci beaucoup.